Question de Marie-Rose, est-ce que l'on peut modifier, alimenter, changer sa formation après avoir passé l'audit Calliope initial sur ce même sujet de formation Alors ici, ben, Marie-Rose me demande si euh, on a la capacité de modifier un peu sa formation après Calliope. Deux choses très importantes. Calliope, premièrement, n'est pas là pour valider une formation. Beaucoup de gens croient à ça. Mais non, pas du tout. Calliope ne valide aucune formation. Il est là pour valider un système administratif, un système pédagogique, mais pas le contenu. Et donc, vous pouvez tout à fait modifier votre contenu après. Pourquoi Parce qu'en fait, Calliope n'est ne pas là pour figer la formation telle qu'elle est. Okay et vous avez le droit de créer plein de nouvelles formations après Calliope et vous avez le droit de modifier vos formations après Calliope, après l'audit initial. D'ailleurs, ça fait partie d'un des critères de Calliope, de faire évoluer sa formation. Donc, tout est dans Calliope même en soi-même. Maintenant, deuxième chose, euh, il y a une limite à ce que vous pouvez faire. Limite qui n'a rien à voir avec Calliope, mais qui limite qui a tout à voir avec le droit des entreprises. Si vous signez un contrat avec une personne, sur un plan précis, sur une durée précise. Vous devrez attendre que cette personne ait fini sa formation sur le plan précis et sur sa durée précise avant de faire la modification, ok Et vous ferez la modification après pour les nouveaux signataires de votre programme. Donc vous pouvez faire des mises à jour du programme, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'allonger, vous pouvez le raccourcir, ça fera l'objet d'un nouveau contrat ou d'un avenant, éventuellement vous pouvez faire simplement un avenant avec quelqu'un qui la suit déjà, mais en tout cas ça passera par euh, forcément un nouveau contrat, un avenant, euh, un nouveau contrat pour le nouveau, ils vont avoir voir la nouvelle version, les anciens qui sont encore en cours pourront avoir voir la nouvelle version avec un avenant, mais voilà, c'est tout à fait possible de modifier autant de fois que vous voulez. Il n'y a aucune limite aux modifications que vous pouvez faire tant qu'elle s'arrête dans le cadre de la formation professionnelle. Bien sûr, s'il vous plaît, je précise. Donc euh, voilà, et en tant qu'entrepreneur, mieux vous améliorez votre offre, votre produit et plus vous aurez de, de nouveaux clients satisfaits. Ça ne veut pas dire que vous aurez des nouveaux clients en masse, hein, ça voudra dire que vous aurez plus de satisfaction si vous améliorez les choses. Ça, forcément, c'est sûr. Et c'est recommandé d'ailleurs. Et concernant la durée, il faut la respecter. Si elle est notée que la formation fait 10 heures sur le contrat, vous ne pouvez pas la passer à 8 heures en plein milieu du truc. En faisant un avenant, vous pourriez. Ça pourrait éventuellement changer le financement de cette formation, éventuellement, avec l'organisme financeur, qui sera prévu de l'avenant, vous faudra la prévenir. Voilà. Mais euh, réduire un nombre d'heures, ce sera... Pendant une formation, ce ne sera pas forcément bien vu. Euh, allonger le nombre d'heures personne ne vous redira vraiment rien non plus là dessus même si pareil techniquement légalement il faudrait aussi un avenant pour quand vous allongez la nombre d'euros d'une formation en cours d'une formation oui vous, euh, vous allez me dire mais de toute façon tout le monde s'en fout qu'on la rallonge ou qu'on la réduise un petit peu c'est pas grave en fait c'est grave sur l'aspect droit des contrats en fait c'est une modification du contrat pour le client et donc il est fortement recommandé de faire signer un avenant pour toute modification du, du contrat en lui-même. D'ailleurs, de toute façon, la directe ne vous faites pas dessus si vous ne faites pas d'avenant si tout court. Mais, euh, mais votre contrat, votre client pourrait vous tomber dessus parce qu'il pourrait considérer qu'il y a eu une modification du contrat de base et que ça annule le contrat précédent, surtout si vous ne faites pas signer d'avenant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre soif de connaissance et que cette question aura euh, complètement disparu de votre esprit, après ma réponse. Et après... Mais du coup, elle a déjà disparu. <rire> euh, donc, activez la petite notification pour les prochaines vidéos qui répondront à des questions que d'autres personnes auront posées, que vous avez peut-être pas osé vous poser, que vous avez peut-être pas osé me poser, et que, heureusement, quelqu'un d'autre l'a posé, parce que si vous ne posez pas de questions, pas de réponse. Likez, partagez, mettez le petit pouce bleu de la victoire, et... J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Posez vos questions, sinon il n'y aura pas de réponse. A bientôt